Monster. Et hey, salut à tous les amis! Mister Momo! Salut tout le monde! Salut Nico! Comment ça va mon petit Momo? Au plus ça va bien, et toi? Ça va, ça va. Elle est fête de fin d'année, comment ça s'est passé? Oh, ben, je suis bien rempli, hein! Pardon! Ah! Non, bah écoutez, vous le voyez à l'écran, on est enfin, enfin, enfin, enfin de retour pour Kane Lynch 2. Et j'en connais une qui va être contente de voir la suite de l'aventure. N'est-ce pas Vivi On te fait un gros coucou Vivi Coucou Vivi Voilà, donc en fait on avait tourné trois épisodes. Et euh... Je vais cliquer sur prêt. Voilà, le temps que ça charge. Alors, on avait fait les trois premiers épisodes en vidéo, et on n'avait jamais eu, je pense, euh, réellement le temps de continuer ça avec tous les autres projets qu'il y avait à côté à Momo, euh. en fait, voilà, parce un moment euh, Après on s'était mis sur, enfin, on avait... enfin je crois que c'était le Minecraft, ça avait pris beaucoup de temps, après on a eu beaucoup ouais. irrespective de, de, de connexion, tout ça, tout ça, donc bon, ça a été le bazar pendant très longtemps. Les arrivées des nouveaux PC pour l'un et l'autre, etc. Donc ouais. c'est vrai que ça a été mouvementé. Hein. Et au final on l'a installé il, il y a un mois même pas, il y a moins d'un mois. Mm. Ouais, moins d'un mois, Deux ouais. Deux semaines, je crois, ou trois. C'est ça. Et euh, ouais, on s'est refait on, on les trois premiers, mais du coup, on, ça fait quelques semaines qu'on n'a pas joué au jeu, donc bon. C'est quand même une, une reprise, hein. On pas se mentir. Bah, une vraie reprise, euh, et je pense, avec pas mal de fails. Oui. <rire> moi, j'ai pas ah, de fails Je suis du... en attente de joueurs, moi. Donc, euh... ah, c'est toi qui es en train de charger, c'est ça Moi, je suis à 99%. Ah, ben bah, voilà, attente de joueurs, et c'est parti. Bon. pec ah, Cinématique. Un Ce ils, mangent. Ils ont pas l'air trop ravis non plus. Oula, moi j'ai un bug de clope là. J'ai une cigarette qui s'est fait merde! Oh, oh, merde Oups! On oh, peut plus peu, manger le. Non mais sérieux, on va où là? Bande de bâtards. <rire> de oh, oh non, vous me fuyez! J'ai les murs, mec! Je vas te taper partout, j'étais là. Waah, putain, je suis mort mec. Alors c'est bon. On en finisse. Allez, tourne-toi de l'autre côté. Je, oh. bah, je prends des rechargements. Oh Mais you Je prends pas moins des... un. Ouais, il est venu là. Non oh là Il y a des ah, ouais, ils sont au fond, c'est gros. fuit. La hein. Oups, Momo, je suis par terre. Pareil, c'est bon. C bon. On va mourir, Momo Mais tiens, tapote eux mais, mais non, mais faut tapoter eux, mec C'est ce que j'ai fait C'est ce que ah, j'ai fait En fait, j'étais à terre aussi, le temps que je trouve la touche pour me redresser, c'était un... <rire> C'est n'importe quoi <rire> ouais. Ah, euh, mon dieu Premier fail Mais elle est à chier cette mission en fait, j'avais pas compris, mais. J'ai le bug de la clope, on peut pas passer ça On l'a tous vu Nico Qu'est-ce qu'il se passe Qu'est-ce <rire> qu'il se passe J'en t'aime pas Nico C'est ça En même temps c'est toi qui sortais la clope mec Hello. Ouais mais... Merde. Moi je voulais mettre CTPD J'avais marre ah ils sont à moitié TP dans les... Oh, code oui, glitchés dans les, les trucs les, les un peu, un beau, Faut qu'on avance il est pas gros, pas, moi ah, putain, es... pas dire à revers J'essaye Mec il passe... à travers les murs Je te jure Ah mais... Ah merde Ce jeu n'est pas du tout bugué C'est pour ça qu'on l'aime hein Attends. Oups. T'as ramassé une arme ou pas Euh, j'ai un pompe. Euh, bon, là tu as pété le bois derrière moi. J'ai fait cet assaut. Ouais. Et bon ils c'est sont, bon, ils sont calmés non, il non, non, non, non, il y en a un derrière là, mon je vois glitcher. Il est oh, mort. Okay. Mais il y en a encore un, hein, je crois. Euh, non, je pense que c'est quand même là. Je ramasse les mines. Prends-toi une arme si t'as besoin, mais... Y'a quoi comme arme ici ils, ils ont des... Moi j'ai ramassé un fusil, tu sais, euh, là où je suis là, y'en a un. Attends, je vais aller voir les cadavres que j'ai fait, là. Non, mais ah, eux, voilà. T'as vu C'était un fusil... Euh... Par contre, ils... Euh. Ouais. Voilà, quoi. Pique tout, je te dirai. Je <rire> sais pas où il faut aller, par contre, t'as as compris Non. Ouais. <rire> Mec Je crois que c'est par là. Attends, attends, attends, je suis coincé, j'arrive, j'arrive, j'arrive Putain Ils sont méchants, ils m'ont tiré dessus, alors qu'on est en train de jouer comme on est le voir. J'ai plus de balles, fais chier attends. Y'a un extincteur aussi, là, si tu veux le balancer sur la gueule. Il faut le prendre, le balancer et... Attends, attends, j'arrive pas à me... C'est quoi tout ce monde, là Attends. Attends, faut que je me mette un peu à l'abri, je sais plus comment on fait pour... C'est quoi, c'est c'est euh, ah, ouais, Si c c ouais. tu te mets à couvert, ouais. te mettre eux comme un e quoi. Merde, ouais, euh... mmh. non, pour... oh là, Désolé si vous entendez des pétards dans ma rue, ah, c'est la fête, c'est la fin d'année. Les gens, <rire> bon, par contre, là c'est pas très passionnant. Nico, t t euh, pas là, non, non, euh, je suis juste derrière toi, mec, me de Je suis sûr, t'es caché. Oh notre extincteur. <rire> Fais gaffe à toi, mec! T'es où le fumier? Allez! Il y a on, y sur les gueules. on y va! Ouais! Ouais! Ah, du coup, j'ai plus de deuxième arme! Moi non plus! C'est pas grave, on va tout faire avec ça! Ah, si, attends, a un pompe là! J'ai trouvé un pompe! Je crois que c'est un pompe ça! Ouh oui, c'est un pompe! Fous <rire> du Oh putain, comment ouais. je t'ai vu bugger, mec! T'as fait un coup de pied! Faut que j'aille chercher merde Oh merde Oh, merci, mec Quoi T'as envie non Dieu. Ouais, ouais c'est bon, <rire> je suis tombé, en fait. C'est quoi, cette police Rien à foutre On y va <rire> Ils ont, ils ont ficelé les cuisses de n'importe ouais, quoi. Ouais, c'est ça que je comprends pas. Non, mais je, je me suis bien fait surprendre, moi. Mec, faut ouvrir la porte. Ah oui, c'est vrai, merde. On <rire> peut pas faire ça tout seul, Sérieusement. Regarde comment je t'aide, c'est phénoménal. Là j'ai pas vu, j'ai pas la caméra de comprendre. Tu rigoles Ça va grouiller. Il aura son avis, ça rigole. Succès des juristes spécialistes du chien. Je vais pas risquer. Ça ah, va, pas question. Si chouane, je peux comprendre. On prendra le bateau avec toi, je peux te prendre tirer toujours. J'ai un succès Steam, Tu crois que Glaser est tout comme moi Les gens, ils demandent même pas pourquoi on se balade en ville avec des armes Sur comme ça. Merde, euh... comme des ah, tout ça, c'est quoi Il est très important <rire> pour moi. Je sais Autrement, tu serais pas. là euh, C'est une idée ou, ou ça, ça pue Mais ça pue toujours, en hein. ce Oh, bordel. Tu vois, le mec, il ah, y, y a là-bas. Merde, merde, merde, il y a plein de flics. qu'est-ce qu'on fait, on les descend Je sais pas, je n'ai pas compris qu'il fallait faire. Non, mais on ne pas tirer contre des billes, mec, ils ne sont pas ça. Euh non, c'est bon, ils m'ont repéré. Je suis à l'étage. Moins 2. J'ai l'étage nickel. Moins 3. Moins 1. Je suis sur le rocher. Ah ouais, ah, ça change d'art Bonjour à Je suis mort euh, Non, je suis pas mort. Désolé. J'ai oublié ce que j'ai dit. A tout côté Ouais je suis avec toi. Ouais mec, tiens je me sens à un endroit il vient de se déposer. Ils font chier les mecs, c'est mieux que je te fasse partout Hum hum hum encore moins deux. J'ai pris de balles, là, quoi. Donc, il y a... Non, c'est bon. C'était un lag... derrière euh... a l'air d'être calme. Oh, là, derrière LOL, C'est lui qui nous met des balles, en fait. Et sûr que tu sais où on est J'ai ouais, plus ouais, de balles, ouais, par contre, mec. Bon. Mais il y a un peu par terre, là. Je vais se ramasser des armes. Parce que je... Il y a un flingue qui traîne. Là, c'est que des flingues de flingues, là, je crois, qu'ils traînent. Ah, mais non, le ils en ont un automatique, là, aussi. Par l'armiste Tirez pas Tirez pas Il a dit tirez pas, j'ai pas. <rire> tirez pas Tirez, tirez dans le buffet Son norme ouais. est géniale par contre, si tu veux la récupérer, je sais pas si t'en as déjà une mais... Non j'en... Ouais eh T'en as déjà Tu l'as déjà son norme Nico Nico il a bugué. Allo Momo Ah ouais c'est ta connexion mec, J'étais, moi c'est pareil appuyé sur eux pour ramasser l'arme, c'était mort. Ah d'accord. Ça m'est mis des petits moments. non ça c'est, voilà, la magie de la connexion de Nico, c'est qu'à des moments elle part pisser un peu toute seule. Voilà, elle se part en route ah, en fait. Euh, alors, fallait pas rouler du coup mon petit Momo. Par l'armée se disait mais... Bah, c'est euh, pas là-dedans ce l'armée C'est là, c'est là. là où j'ai tué l'autre qui me disait eh, « Ah ouais pas. bah le volet, il faut l'ouvrir. Oui. qu'est-ce que je t'avais dit <coughs> Ça, ça ok, ça. on va se retrouver dans une rue bondée, il faudra avoir l'air normal <rire> L'air normal, ouais. tu sais, avec des armes d'assaut dans les mains Je crois que tu y arriveras <rire> <rire> Attends, mais ouais, entre les fils d'assaut et ta coupe de cheveux, je te dis, mec, ça passe pas <rire> Et t'as vu mon Marcel en plus Hum, mmh, chaleur ouais. <rire> Tout le monde a peur <rire> <nous a repéré. rire> C'est bizarre bizarre repéré hein. Tu ne pas là où il faut. Je sais pas, je sais pas. Et arrête de couler à moi là mais <rire> mec il essaye de me faire des câlins alors que c'est on est en plein car là. Qu'est-ce <rire> qu'on fait Allez, continue Il est venu à récupérer. C'est que des flingues. Bien sûr. Oh, tiens ta gueule, je te bute tout. Je suis pas, pas très patient. Non mais je sais pas où il faut aller en fait, je comprends déjà. Je... Oh y'a du monde Ah oh, mais c'est que les mecs là C'est ma connexion mec, c'est pas grave. grave Non mais y'a la mienne en plus qui fait chier. La en fait. mienne fait que je. j'ai les infos en retard. Il a essayé de cliquer de temps en temps, ça C'est génial C'est obligé de cliquer dans la un C'est une de fou Oui mais c'est le concept. De... Si tu visais la truc, quoi tu vois. Y'a pas des mecs derrière nous là il y a des mecs derrière nous, Nico sûr. Il y a des mecs derrière nous. Il Nico, je, suis tombé. Attends, euh eh ben, je suis tombé. Ah, Attends. putain, mais non. Il y avait des mecs derrière nous dans la rue. <rire> oh, là, là, non, mais... Bon, mais c'est dur. ça sera l'épisode du fail encore une fois. Attends le projet proche ouais. de la là-bas. Qu'est-ce qu'on qu fait Allez, continue. Alors, du coup... Ok. D'accord. Il derrière Je suis mort, je suis mort. Il y a deux mecs sur ma gueule, je peux pas. Mais Nico, mais regarde, avant d'avancer <rire> Il y a deux mecs au niveau, au niveau, du bus là, dès le départ. Bon. Qu'est-ce qu'on fait Allez, continue. Qu'est-ce que doit qu que... qu que... qu que dans le chemin Non. Qu On à passer. La pas C'est bon oh là, c'est, c'est la guerre. Qui dessus là C'est bon, moi. Non, non, attends, attends, attends. <rire> il est biné à moi en train de faire de la merde. Il y, a, il y a un mec dans sa voiture devant le bus là, je pense qu'il est serein, tu vois. Ouais Il se prend dans un film américain, ça va faire Bah, quoi. il est mort. Il est mort Ah ouais. Ouais, le gars il est mort. Attends, je mets couveur, à couverture, hein, À gauche J'étais À gauche Mon père se y a crié. Ouais, mais dans, dans le magasin, non Ouais, euh, non. Ah si, merde D'accord, en fait c'est quand même la guerre. Hein. Aïe Pas mort dans le magasin mec Ouais, ouais. j'ai une next Inter déjà. Aïe question, Aïe Quoi mais arrête de dire aïe Mets-toi en couvert quoi Ils sont au fond, tu vois pas Ils Ah oui Ah <rire> euh, une en pleine tête Attention bouteille de propane dans la cuisine! Bien joué mon vieux! Merci, je viens de percuter en fait, il m'a dit ça. fait tilt dans ma tête et puis. Putain, lui par contre il a accueilli, je crois non? Le qui marche en mode zombie tu sais! Je viens de subir un effet blast et puis. Ah, c'est taré! Le son de l'explosion a été dégueulasse chez moi, je sais pas chez toi mais. Euh, pareil! J'ai vu. Attends, je vais le chercher. Il mérite de crever. Il est mort, je crois, non Ouais, bien joué. Ouais. J'allais chercher avec un fusil à pompe, mais monsieur a jugé nécessaire de le tuer avant. Allez pas loin Je ne peux pas rester dans la rue. Dans la cuisine Il y a forcément un passage Ouais. Ici, là, là où je suis. Y et D. Alors, ouais. euh, bah, vas-y. Quel? On veut quelqu'un? J'étais TTP de ce côté. Il faut <rires> quelqu'un. On tu? dix. Shangxi, le grand <y> patron. Enfin, bref. <rire> ce qui <rires> est bien, qu c'est qu'en fait, on écoute pas du tout l'histoire tellement. C'est un mec du est un gouvernement. Quoi. Ouais. Parce que l'histoire, qu franchement. La police? Euh, on va pas se mentir. c'est Un peu la merde, quoi. <rires> c'est pas Mais c'est trop. Tellement prévisible ce putain de jeu au S'y mettre la La petite ruelle. Voilà avec le petit escalier là. Es les, quatre, vu. Les... les mecs qui fouillent les poubelles. Allez. -y, -le. là? Le t'y court comme. Euh... Là, euh, là. Oh là! Tu sens pas du tout venir ça. hein Le terrain vague, tout ça, tout ça. Oh ça il Y a pas de y a pas couvert là en plus. Non. Droit devant. Oui oui bah oui droit devant dans la ruine. Un euh, Il vient par où l'hélicoptère Il est là, il est là. C'est oh, pour nous ou vu. pas ça par là. Non il a dit, je crois pas que je nous ai vu mais mon avis c'est pas des copains quoi. Mais je pense qu'il va déposer des gens qui vont peut-être vous dire enfin, des, des coups des câlins et tout ça. Hein ah ouais. C'est des câlins des bisous, tout ça, Hmm. Il y a un grand coup de, de balle. Je laisse passer devant hein. C'est <rire> mais c'est vraiment un jeu en fait où la coop ne sert pas à grand chose dans la mesure où si tu. Il y en a oui, c'est trop con, merde! Tu fais exprès ou c'est moi Tu m'as tiré dessus, Yannick. Ah là-bas derrière! Oui, mais arrête de chercher des excuses, tu m'as tiré dessus! Non, si, il a dit arrête, t'es trop con! Tu m'as tiré dessus, c'est même lui qui l'a dit. C'est quoi ces gens là? Ils ont fait tout déjà! Oh, c'est <rire> je pense, si <rire> Je t'ai eu! Comment ça on se sépare? Ah, oh, et... On a jamais été ensemble! <rire> Pardon. Je <rire> suis oh, Je passe à gauche, je passe à droite. Ah, vas-y. Attends, mais moi je veux le mec partir à gauche et après il est à droite, euh, je comprends pas! c'est au fond De ton côté il arrête il, il, il avance, il, rien avant, il a un Alors de ton Aïe. côté ça a l'air clair Non je prends des balles de mon côté. Non mais, non, mais je prends des balles de la gauche. Et moi de la gauche j'ai pas de visuel sur les mecs. Il y a juste un mec au fond. De ton côté. Ouais ah, bah du tien aussi, je suis en train de les tuer. J'ai plus de balles. Avancez, c'est d'avancer. C'est hors de merde encore. Hein, Fais gaffe, ils ont des snipers Ils ont des snipers, mec, tu sais. Par contre, ils meurent jamais eux. Non. Pas sont morts ou pas en fait. Ah, ce que je prends dans la gueule et que je me mets à droite. Oh, mais je, je suis tombé. Ils Faut que je te relève Non, non, c'est pas bon, possible. J'aurais crié beaucoup plus fort que ça mec. ah mais je t'ai ah putain, non. le bloc après ou le s'il c'est qui mec non non, va pas il est mort je pense, j'ai une tête, non il est, est en haut à droite il est en haut y en, en ah, haut il est à droite espagnard, espagnard, là. Là. il a pris des balles, hein. il est low. Il il est lourd mais il s'en fout. Ah, oh, celui derrière je le pylône, moi, ici, il est mort. L'autre qui a le marqueur, et je... j'ai. Je ah, je, je Quoi? crois qu'il doit être mort, je l'ai vu tomber, celui d'en haut. Attends, parce que j'essaie de trouver des mines aussi. parce que... Non, non, non, il est pas mort. Bah, c'est un marqueur. En fait. C'est bon. Vais... C'est bon Ah, mais c'est le sniper en fait, d'accord. Si tu veux un sniper, mec, n'hésite pas. Non, non, sûrement. C'est yeah. là, c'est immeuble. Ah, en fait, il va chercher sa, sa, sa, sa copine ou quoi sa... Ouais. Je te suis, mec. Bah, je sais même pas où il faut aller donc. Merde, on peut passer discrètement. Ne fais rien qu'on regrettera, ok je... Je canal. Il fait... il fait. Mec, je vois pas. Sans... Oh putain, y'a plein de mecs dans le cabanon là. J'y vois. C'est la... moi là. C'est moi. Je suis tombé Je suis tombé, je suis tombé Mais ouais le qu'en fait tu peux pas se mettre à couvert pour te relever en fait. Ouais. Donc évite de mourir en plein milieu Hein <rire> C'est bon Je te jure quoi Mais qu'est-ce que t'allais foutre le bordel On peut pas.. Ah il y a plein de mecs dans le petit gabanon donc faudra tirer sur la bouteille de gaz et en fait j'étais trop près là. Ah tu t'es où, où attends, attends, on peut pas passer discrètement. En... Tu vas en bas clairement. Mais arrête de faire ça Nico putain Il, Leach tu vois Il parle de faire ça discrètement le mec T'as qu'à t'as qu'à t'as ta ta ta ta ta ta ta ta, -ta, -ta. <coughs> qui fume le sniper, un okay. autre là-bas. dans la tête, putain mais tu peux casser les Il Y a des bouteilles de, de gaz Y'a yeah, un Momo, y'en a une là, ici. Ouais, ah là. Ah, tu t'en sors bien, je vais pouvoir te laisser tranquillement. De quoi Bah, gérer tout ça. Pourquoi tu dis ça T'as buté tous les mecs sur qui je tirais, mec, depuis tout à l'heure. Oh sang J'y vois Que dalle Là où j'ai tiré y'a des mecs là. Je crois que devant ma gueule aussi y'en a mais.. J'ai des balles. Ça va pas. Localiser des gens. Oh sur ma gueule oh. J'sais Je sais même pas comment je suis encore en vie. Attends. Mec. Parce que, que j'ai plus de balles moi au ramassé, Mais bon, j'en ai ramassé. Pas le de mec derrière nous. Y'a un mec derrière nous Je prends des risques pour Non prends pas, de risque. prends pas de risques T'es à gauche Non risque. mais c'était pour récupérer des balles J'ai plus de balles J'en ai rien à foutre Tu prends pas de risques T'es où là Là Bon ça a l'air safe ou pas là Ça a l'air mais est-ce que ça es. a la chanson Ah oh non non c'est pas safe Ils sont où Ah oui c'est revenu En bas L'excavon Mets-toi à couvert, hein, mec. Mets-toi à couvert, enfoiré. Hein, ouais. Mais. Hein, les... D'accord, je suis tombé. Mais putain, mais j'ai pris des balles de je... jeu. Bah, je sais pas d'où est-ce que j'ai pris des balles. J'appuie sur eux pour aider, là, il se passerait, je crève quoi, putain. Oh, non, mais, mais c'est. Moi, la barre, elle était déjà finie, hein, mec. Non mais j'étais à côté de toi, j'avais le, le truc marqué euh E et Day, J'appuie sur E, il se passe rien. Il y a même pas de barre de progression, quoi que ce soit qui s'est lancé rien. Et on recommence de là, putain, genre Non, non en fait, je en je peux pas les pourrait, je crois que faut sniper. Tu prends l'étage, tu fais tu tires sur le monsieur comme tu sais faire, hein, à l'ancienne. À terre Merde C'est comme ça discrètement. Ah ouais. Ben il y a, a, a bidon près de moi ou quoi là OK. Je vais euh, Non. Allez, approchez-vous les mecs. Je vais essayer de tirer sur la bonbonne de Mais gaz. Les mecs ils sont marqués là, Janico. Ouais, ils arrivent. En avant Lince Tu vois le sniper À gauche, il y a un mec marqué, Nico. J'ai le cas d'un mec. Trop sombre. Je vais crever. Que Mais, planque-toi pas sur ce côté de poteau Lince oh. Lince Come Il est tendu ce jeu en fait Ouais. Il y arrive. Moins un. Putain, cry, Moins deux. Je les vois même pas, mec. En haut Non, je les vois même pas. Oh là. On est pas de très loin là Nico, je sais pas si tu peux l'avoir ah Ouais ouais ouais J'ai plus de mine Bah j'arrose moi mec hein euh, mais Faut pas faut pas tout tuer les gens On y va Je suis tombé Et là je suis tombé en deux balles Merci putain euh, je sais même pas comment ça s'est passé là mais bien joué Non moi non plus mais... Bon les mecs, tous les mecs qui étaient marqués sont morts. pas mort C'est bon il est mort je crois. Fais gaffe avance pas trop parce qu'ils euh, peuvent nous contourner. Euh. C'est fumier. T'as des mines ou pas au final euh, j'ai ramassé un pont. Là où je suis il y en a si tu veux. Des mines. Euh, de quoi je sais pas mais il y a des mines. Attends. Tiens, je prenais pas de, de, de, de ton côté. Putain mais arrête de rester coulé. Hein. Ah j'ai vu. Il y en a plusieurs. Ça se passe toi ou pas? Ouais, ça se passe. Oh. Merde, il me tire de là-bas au bout le mec. Il est de mon côté ou du tien? Il est du tien à droite. Attends, je un truc alors. Oh, J'ai pris corps. Il tire dessus à travers. Là, il me tire dessus donc il doit plus te tirer dessus. Non? Non, non, c'est bon. Je suis en train de parcourir un peu les cadavres pour récupérer des mines j'ai compris que je prenais les balles par contre, ça, ça me rassure pas trop. Putain, oups, t'as envie ou pas, Nicolas oui, oui, middle ou pas Oh putain, de ton côté il y a du monde ah, J'y retourne. Il était middle, c'est bon, normalement c'est mort. On ça dans le décor. Ce jeu est trop bien fini bon pour que tu pas. puisses avoir des bugs. J'ai l'impression que c'est dégagé, ouais. Et tout à l'heure, tu sais, c'était dégagé, ils se sont revenus donc fais gaffe. Euh, c'est par où là, du coup Au milieu. Au milieu, t'es sûr Oui, pas de choix. en haut, tu peux pas passer. Il fait pas le fifou mec, vas-y, boulot. On veut la d'autres droite Du monde. Ouais, mais... C'est un peu. C'est bon de ton côté ouais. Il jette une bouteille de gaz mec. Moi j'ai un prix sur rigole. C'est où Ils sont à l'étage en fait ou ils sont devant nous Non non non non, ils sont en bas. Il y en a un qui est euh... Ah il, il me. Met... Je vois pas. Il est calme de côté, Derrière le coteau, juste à, à ah, ouais, où le mur était caché. J'ai perçu des jambes, mais. Forcément, il va pas décaler. Moi, oh, je vais essayer d'avancer un peu, moi. Y'a un autre A ma gauche Ok. On charge, je crois qu'il est mort. J'ai tiré une balle dans le cul, il est mort. C'est son immeuble Je une cartouche le sens très très mal. On récupère Q et on l'emmène en lieu sur le. Euh, il faut grapper okay. ici, il était marqué Y, mec. Pour grimper ici, il était marqué Y quand je suis passé à côté du poteau. T'es sur ton coup là Bah, j'ai appuyé sur la touche Y. Y'a rien marqué ici, moi je vois rien. Il va falloir qu'on grimpe Ah ouais, t'as vu Oui, escalade derrière, tu vois, ici. Et où Là où she... Tout droit au fond, de la cour. Allez. Oh mon dieu. Ah. Tu verras Merci. que euh, sur ma vue, ah oui. j'ai appuyé. Euh, euh, j'ai ouais. dû appuyer ouais. sur Y non. sur le poteau. Non. Non, On a fini le level, mec. Oui. <rire> <rire> ah, mais lui, es sérieux. Ah oui, non mais c'était, chaud, hein. J'avais oublié à quel ouais. point il était chaud ce putain de jeu. La première mission, elle hey. se passe. Tout seul, tu peux faire n'importe quoi rocher en tous les sens, mais alors après Ouais, c'est vraiment dur. Bon, Allez. bah voilà les amis, euh, bon petit épisode euh, du fail. J'espère qu'il vous aura plu. On se retrouve dans le prochain opus, maman et ouais À, euh, <rire> bah à bientôt pour de prochaines aventures <rire> Allez, salut à tous Salut, ciao, ciao